Ooh. <laughs> Rien ne vaut ma présence, ce que je veux Rien ne vaut ta, ta présence, présence, ce que, que je veux C'est être avec toi, rien, rien ne vaut ta présence Alléluia, gloire à Dieu Oui, pardon, pardon. c'est que veux Aujourd'hui, on va prier bien sûr, pour tous les cas Enter radio in Slowly. brain. Enter to Bluetooth. connected Jésus et tu fais Jésus il est le seul et véritable Dieu la pierre que les bâtisseurs a... Jésus je soif de ta présence J'ai soif de ta présence, mon Dieu. J'ai aidé les de ce torignement à ta Son Seigneur, rien de vos ta présence. Rien de vos ta présence, ce que je veux être avec toi. Rien de vos ta présence, ce que je veux être avec toi. Parce que votre journée a été, quant à moi et à vous, très bonne, beaucoup plus au nom du Seigneur, je vous remercie. Je lève les mains, juste pour le, le magnifier. je ne fais pas ce pas que tu Dieu a fait pour moi. moi, si je te l'explique tu verras qu'il mérite que tu viennes le nouer. Hallelujah. Ah Seigneur, ça c'est la danse de célébrer Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi. Je ne veux pas me taire Seigneur même si la connexion là m'embête jusqu'à demain, je suis la Seigneur, vous la Verne, se sang, je ne peux pas Oh, je ne peux pas me taire, Seigneur Je ne peux pas me taire Merci encore une pointe de distraction oh, Je ne rien On sera allumés jusqu'en 2022. Je ne peux pas me taire Il brûle en moi Je ne peux pas me faire. Il brûle en moi Ah, que le feu, que le feu, que le feu brûle en chacun de vous. Nous allons rentrer dans notre victoire en 2022 la pierre à a dit il faut danser, il faut célébrer prenez même les poubelles pour célébrer oh la joie que j'ai ici, malgré que la connexion me me, me distrait, je ne calcule même pas mauvais mais je rends grâce à dieu je rends grâce à dieu parce que j'ai quand même dire ce que j'avais à dire ce soir je bénis le nom du saint-esprit je bénis chacun de vous et j'aimerais que nous étions par ce verset biblique de la fin proverbe 3 verset 24 il dit si nous touchons nous allons être sans crainte et quand nous allons être couchés notre sommeil sera doux. Oh, merci Père éternel. Merci parce que chacun sur cette plateforme, Seigneur mon Dieu, mon roi, aura un sommeil doux et paisible, Seigneur mon Dieu. Que le feu, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est en chacun de nous, Papa, barricade, Seigneur mon Dieu, environne maintenant les galants pour Père éternel, de la maison de tous un chacun, de tout un chacun, Seigneur, je barricade maintenant, Seigneur, je ferme le ciel de la demeure de chaque maison, de chaque adorateur, de chaque adoratrice sur cette plateforme, éternelle Dieu puissant. Je ferme maintenant, Seigneur mon Dieu, la demeure de tout un chacun, Seigneur mon Dieu. Par ton précieux sang, Papa, je prie éternel, mon Dieu, mon roi, que les anges éternels, mon Dieu, que tu as délégués, oui, père, pour chacun d'eux, Seigneur, mon Dieu, les protège, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils puissent avoir un sommeil doux et paisible, Seigneur. Merci, Yahweh. Oui. Merci parce que je sais, éternel, mon Dieu, que tu as été présent. Merci, éternel, mon Dieu tout-puissant, parce que je sais, éternel, mon Dieu, mon roi, que nos voix, papa, sont montées vers toi, éternel Dieu. Père, nous te rendons l'honneur et la gloire, éternel, mon Dieu, mon roi, pour cette plateforme. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait et pour ce que tu continues de faire. Ah, Seigneur, nous allons te quitter. Avec cette chanson, merci, Yahweh. merci, Père Éternel, parce que malgré la connexion qui a embêté, Seigneur mon Dieu, Tu as été là, Tu as été là. Et c'est que le feu, Père Éternel, le feu brûle en chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Et c'est ce feu là qui va nous faire rentrer, Seigneur mon Dieu, dans la nuit année la Nous allons rentrer tout en feu, Seigneur mon Dieu, ton feu Éternel. Nous allons expérimenter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tes promesses et tes noms avant même avant même d'entrer dans la nouvelle année seigneur tout feu que tu as mis en nous ce soir seigneur qui nous brûle l'éternel, mon Dieu mon roi et nous rentrons dans la victoire nous ne regardons même pas aux œuvres de l'ennemi seigneur parce que nous nous avons la victoire seigneur tu as donné ton don à la croix comme j'ai dit c'est pourquoi je te veux encore te dire merci seigneur parce que tu as déjà tout porté à la croix seigneur ils ont ta barbe, Seigneur. Ils t'ont donné des coups du le dos, Seigneur, pour que nous n'ayons nous, plus à leur donner quelque chose en retour. C'est pourquoi nous entrons avec ce feu dans la nouvelle année. Moi, je ne compte pas descendre. Parce que je dis, et je redis on est déjà dans la nouvelle année. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. C'est pourquoi j'ai voulu aborder ce thème d'action de grâce. Papa, merci encore, Père Éternel, pour ta servante qui a perdu son papa, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, mon Dieu, que tu es le consolateur, Seigneur. Et je sais que tu vas consoler ta Seigneur mon Dieu et toute sa famille. Seigneur, je dépose ta servante à tes pieds ce soir, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu es le consolateur, tu es le père des orphelins, papa. Essuie tes lames, Seigneur. Essuie tes âmes. Papa, je te rends grâce, éternel mon Dieu, mon roi, pour ton fils. Marré, Seigneur. Papa, enfin, bénis ce foyer. Bénis ce foyer, Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans leur un sommeil doux et présible, Seigneur. Barricade maintenant, Seigneur, le ciel de la demeure de leur maison, Seigneur mon Dieu. Barricade, Seigneur, par enfin, ton précieux sang. En fait, ce que les, les œuvres du monde de ténèbres, Seigneur mon Dieu, n'auront pas d'effet dans ce mariage, Seigneur. Bénis-les, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis, oh papa, merci. Merci. Seigneur, merci Père éternel, merci, merci, merci Papa pour tes paroles, merci Seigneur pour tout ce qui a été dit sur cette plateforme. Alors Papa, nous devons encore te de célébrer, nous devons encore t'adorer Seigneur, mon Dieu, par cette louange Seigneur, parce que nous n'étions rien hier, nous n'étions rien Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Nous n'allons pas nous taire Seigneur, mon Dieu, nous n'allons pas nous taire Éternel, mon Dieu. C'est pourquoi nous avons... Donc connectez ce soir, Seigneur, pour que ta Seigneur, que ton feu nous embrasse, que ton feu nous embrasse, Seigneur, que ton feu nous ennuie, Papa, comme nous l'utilisons parfois. Là où nous voulons, c'est jamais ta parole, se claque, là, Seigneur, parce que tu es le roi, parce que tu es le Seigneur de Seigneur. Nous n'allons pas nous perdre, mais merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Qui brûle en chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton feu qui brûle en chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Que ton feu, Père éternel, de chacun de soi, Seigneur. Enfin, nous nous sommes mis en doute et Ah, Papa, merci. Merci, mon roi. Merci, Père. Merci, Yahweh, pour ta. Pour nos Seigneur. Pourquoi je mets mes mains juste pour le magnifier? Pas comprendre oh, ce que tu as fait pour moi Si je te l'explique, Si je je mérite, tu mérites que tu viennes le louer